Je suis venu chercher ta face. Réponds-moi, réponds-moi. Réponds-moi. Je suis venu chercher ta face. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, nous allons lire un psaume et écouter la parole du Seigneur. Amen, Amen. levons nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 62. Psaume chapitre 62, nous lisons la parole du Seigneur.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 je ne, je ne chancelerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme Chercherez-vous tous à la battre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse ils, ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu !»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 Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur à jamais. Jamais tu seras, jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux. sur nos genoux devant toi nous reconnaissons ta Seigneurie, mon bénémoine aimé Père Saint dieu ta royauté aussi, mon sauveur. Nous reconnaissons et nous sommes bénéficiaires de cela, tu es réellement notre roi. C'est pourquoi nous te demandons grâce, mon bénémoine aimé Père Saint, de, de dominer sur chacun de nos pères, de prendre ton autorité, Seigneur, d'agir comme tu le veux, comme tu le sens. Oh, que tu fasses ce qui te plaît avec ceux qui sont à toi, mon bénémoine aimé Père Saint. Merci vraiment pour ce moment béni que nous passons encore dans ta présence, mon roi. Oh, avec des chants des témoignages que nous pouvons avoir. Louange et honneur à toi, toi qui as toujours éclairé notre vie, Seigneur. Toi qui réjouis encore nos âmes encore, de Père sans Dieu. Nous te sommes reconnaissants, toi, consolateur des affligés, Seigneur. Donateur de tout don excellent, mon de Père Témissant. Toi qui éclaires et qui conduis encore en ce jour, mon sauveur. Merci réellement pour ce temps et le moment. Merci encore pour chaque frère et chaque soeur. Merci pour le soutien et les secours que tu ne cesses jamais de pouvoir nous apporter, mon bien Père Dieu. Quand nous sommes faibles, toi tu nous relèves, mon béné Père au Dieu, Tu es vraiment un appui certain. Ferme, mon béni, Père Dieu. Mais quelle confiance en toi, mon béni, mon Père Dieu. Nous l'avons entendu encore ce soir, mon bénémoine, Père au Dieu. Nous ne devons pas nous confier en nom mais en toi, Seigneur. Nous confions en toi, mon bénémoine, Père Saint. Nous appuyons certainement et sûrement sur toi. Oh combien ceux qui se ce sont appuyés sur toi, mon bénémoine, Père Dieu, ont été réellement des bienheureux, mon bénémoine, Père Dieu. Ils ont eu la victoire, mon bénémoine, Père Dieu. Ils ont conquis le royaume, mon béni, Père au Dieu. Louons et honneur à toi. instruis nous serons instruits, mon béni, Père Tobisson. Nous serons enseignés, mon mes Père, au Dieu. Éclaire-nous, nous serons éclairés, mon roi. Oh, soutiens nous nous marcherons, mon mes Pères. Tu es réellement notre appui certain. Oh, Dieu, tu puissant aide-nous encore davantage, mon roi. C'est que nos cœurs soient vraiment fermés aussi en toi, mon mes Père, tu Puissant. Et croire réellement en toi, mon mes Pères tu Puissant. Ce que nous attendons de toi, c'est que tu es encore puissant, mon Père. Tu es venu pour libérer les catis, mon sauveur. Nous te disons merci pour tout, Père. Merci pour les cantiques. Merci aussi pour les psaumes. Merci encore pour l'adoration. Merci encore pour l'amour que tu déverses encore dans nos cœurs, mon bénémoine Père, tu Oh, Dieu du ciel. Sois glorifié et béni encore ce soir. Souviens-toi de nos frères de cette soirée en connexion à différents endroits où ils sont, comme d'avoir ainsi prié. Au nom de Seigneur Christ. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur, ait la a sur chacun de nous, c'est-à-dire que Dieu te bénisse, qu'il domine effectivement et qu'il prenne le contrôle et qu'il agissent effectivement. Et, et c'est vrai, comme l'Écriture l'a dit, effectivement, nous lui demandons la grâce de nous aider à revenir à lui de tout notre cœur. Et c'est cela ce que nous attendons de sa part. Et nous, nous lui demandons de pouvoir nettoyer, récurer aussi et sanctifier davantage pour que nous puissions être aussi des vases dans lesquels, lui, il peut aussi s'émouvoir et agir comme il le veut aussi. Nous brillons pour euh, que le Seigneur nous aide à pouvoir réellement prendre vraiment part à, à ce qu'il est en train de pouvoir faire dans un âge comme celui-ci dans lequel nous, nous nous trouvons et aussi quelle reconnaissance à l'endroit de ce Dieu que nous devons vraiment avoir très sincèrement dans notre cœur, dans notre âme parce qu'il nous a accordé ce privilège d'avoir les yeux qui soient donc ouverts afin que nous puissions vraiment voir clairement aussi et surtout avoir un, un cœur dans lequel il a eu à pouvoir changer, donner un cœur nouveau et aussi il nous a accordé la grâce d'avoir la foi pour pouvoir croire à la parole que lui nous donne. Et nous sommes heureux aussi. C'est merveilleux de voir comment le Seigneur exprime les choses qui sont tellement aussi profondes et importantes pour nous quand nous pouvons prêter attention à cela. Je pense dans le livre de Jean chapitre 6, quelque part, je pense d'être là, et à partir du verset 45, il dit « Ils seront tous... » Et, et ça, c'est extraordinairement merveilleux. Nous voulons peut-être vérifier pour cela, peut-être que je peux euh, citer, mais dans Jean, Jean au chapitre 6... <coughs> Et, et, et euh, je pense que c'est cela, je crois, que Dieu dit Jean chapitre 6, oh merci beaucoup Seigneur, que Dieu soit béni. il dit, <coughs> Jean chapitre 6, le verset 44, nous commençons par cela, il dit, « Nul donc ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne la tire et je le ressusciterai donc au dernier jour. » Verset 45 il dit Il est donc écrit dans le Jean, Jean chapitre 6 Verset 45 Il est donc écrit dans les prophètes, Écrit dans le prophète Ils seront tous enseignés de Dieu Ah que c'est merveilleux cela C'est quand même merveilleux de pouvoir Entendre cela Gloire à Dieu Ah Il est le seul docteur en fait Le véritable enseignant Voici donc l'enseignant que vous et moi, que nous voulons avoir, c'est merveilleux frère. Quelle grâce et quelle joie. Je remercie Dieu parce qu'il est... Non, non, non, non. Il a une façon de pouvoir faire les choses qui nous... D'abord pour nous rassurer, nous, que tout ce qu'il a eu à pouvoir déclarer en ce qui concerne ce qu'il doit faire, et pour nous, effectivement, en rapport avec son projet, c'est sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, cela s'accomplira. Mais s'accomplira exactement. Exactement et dans le moindre détail, comme il a dit, à pouvoir le faire. Et il dit donc qu'ils euh, seront tous enseignés de Dieu, ce qu'il a veillé, frère Sartre. Et, et voilà comment aussi le Seigneur, notre sauveur, ici exprime ces choses pour quand même hein, nous faire savoir qu'effectivement, que comme dans Jean chapitre 10, il dit, ils sont tous gravés dans ma main et nul ne les ravira de ma main. Il a bien dit aussi que mes brebis entendront ma voix et, et ne suivront pas la voix d'un étranger. Quelle assurance ils pouvaient réellement aussi avoir. Et nous nous souvenons aussi. Il a dit aussi que je suis venu chercher les brebis perdus. Souvent on, on les dit, hein, vous vous souvenez, et puis nous nous disons, et comme l'exemple qu'on donne, je ne peux pas venir chercher euh, 10 000 euros ou quelque chose comme ça ici, si je ne l'avais pas d'abord avec moi. C'est-à-dire que si je viens pour les chercher, ce que d'abord je l'avais. Et, et après un certain moment je les ai perdus, donc ce sont donc des sommes qui m'ont toujours appartenu. Et c'est un moment-là, ben, ils ont été dispersés. Maintenant, je commence à, à les chercher. Voilà pourquoi il dit qu'il nous appelle par nos noms, en fait. Pour que nous puissions être sûrs et certains que réellement, que en fait, nous sommes la propriété de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ça a toujours été. Alors, le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment certain de ce qu'il fait. Et pourquoi, toi, tu serais pas certain de ce que Dieu fait avec toi? Si lui, il est certain de soi qu'il a fait sur toi, c'est qu'il est certain, effectivement, que tu vas atteindre le but. Alors, regardez, s'il vous plaît. Regardez, comme il est dit aussi, ils seront tous enseignés de Dieu. J'aime Dieu. Et c'est là ma, ma consolation et, et je le remercie vraiment parce que il a dit, plus loin, je pense un peu dans le prophète, il a dit, je suis l'éternel, dit, mais je veille, je veille sur ma parole. <rire> si lui il veille sur sa parole qui peut changer mon frère et ma soeur et, et faire en sorte que la chose ne puisse pas arriver effectivement aussi à, à son accomplissement comme Dieu le veut c'est pour ça celui qui doute c'est un malheureux le Seigneur nous parle effectivement pour que nous puissions sortir en fait même de nos petits doutes en question que nous avons, c'est ce qui fait qu'en fait nous nous sentons freinés, parce que nous avons dit Seigneur aide-nous pendant cette que tu fasses des grandes choses dans notre vie, parce que il y a des choses, nous pas contre frère nous avons la puissance, nous avons l'autorité mais les choses nous freinent effectivement en nous-mêmes parce qu'en fait c'est quelque part la foi qui doit se mettre en action. Et la Bible nous dit effectivement que cette foi est un don de Dieu, mais elle vient aussi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui est donc la parole de Dieu. Alors, quand, quand Dieu te parle, mon frère, parce que c'est vrai que quand il s'agit de l'homme, c'est pour ça qu'il a même veillé à ce que nous entendons. Nous revenons dans Jean 6, 55, nous allons continuer. Alors, l'apôtre il, il, Pierre nous dit plus loin dans 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'est cela aussi, je suppose que c'est doit être là, il dit, ce n'est pas en suivant les fables habilement conçues. Que nous vous avons fait connaître l'avènement, je crois que c'est cela dans 2 Pierre, je pense. Nous pouvons lire peut-être là-bas. puis nous revenons dans Jean 6, 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'est cela. 2 Pierre au chapitre 1, nous allons lire que Dieu nous aide 2 Pierre au chapitre 1. Je pense que c'est cela. Ouais, voilà, ça. Oui, voilà. Oui, Deux pierres au, au chapitre 1. Voilà, et puis nous tournons. C'est cela, oui, c'est cela. Oui, c'est cela. Oui, c'est cela. Merci. Mais euh, verset 16, il dit... Il dit ceci, ce n'est pas en effet, en, en, d'abord il nous a parlé ici, hein, dès le départ, effectivement, nous montrant, vous vous souvenez de cela, non Comme sa divine puissance nous a donné. Vous connaissez, non Le verset 3 et tout cela aussi. Verset 16, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des, des fables habilement conçues que, que nous vous avons fait connaître. La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Mais, mais, c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux. Nous n'avons pu pouvoir nous référer peut-être hier, frère et sœur, mais comment un homme peut venir, en fait, parler de Jésus qu'il n'a même pas rencontré? Alors, vers quel Jésus il va vous, il va vous amener parce que il ne les connaît même pas. C'est ainsi qu'on est, qu est instable, effectivement, parce que on ne sait pas de quel Jésus on va prier parce que lui qui nous parle, il ne connaît même pas bien. Alors, comment moi je vais les connaître? C'est pour ça qu'on nous dit, mais comment on croit. C'est ce Romain, Romain, Romain nous dit, hein, effectivement, cela. Romain au chapitre 10. Nous revenons dans Jean au chapitre 6. Romain au chapitre 10, il nous dit une chose. Il nous dit. Ah, je pense que c'est dire. Verset, euh, verset, verset 10, il dit. Romains 10, verset 10, il dit, mais, « mais Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient donc au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, effectivement, quand tu crois en lui, tu ne seras jamais confus, mon frère et ma soeur, ni dans ce temps de l'éternité. C'est écrit ainsi dans l'Ancien Testament aussi. Elle dit, « Mais il n'y a aucune différence à deux faits entre les juifs et les grecs, auparavant il y en avait, parce que les grecs étaient les idolâtres, effectivement, les juifs étaient un peuple de Dieu, parce qu'il n'avait qu'un seul Dieu, mais maintenant on me dit qu'il n'y a maintenant aucune différence, et d'où vient qu'il n'y ait pas de différence maintenant, parce qu'avant il y en avait, il dit, puisque, ils ont tous un même Seigneur, nous avons entendu un seul Seigneur, une seule foi, un seul esprit, un seul baptême, un seul Dieu, c'est écrit comme cela, et puisqu'ils ont tous un même Seigneur, pas tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Gloire à Dieu. Et puis, il dit, il dit, il dit, il dit mais un fils de Médicard, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. J'aime Dieu, frère. Et puis, il nous dit, mais comment donc évoquons il ils il celui en qui ils n'ont pas cru Gloire à Dieu. Il veille sur toutes choses, mon frère. Ah bon, et continue Et comment croiront-ils en dont ils n'ont pas entendu parler Alors, levons-nous et allons parler de ce Jésus, effectivement. Attendez d'abord. Ah, oui, parce que oui, mais vous voulez parler de Jésus, effectivement. Mais d'abord, est-ce que vous le connaissez Je ne peux pas aller parler des chrétiens que je ne connais pas. Pour que je rende témoignage des chrétiens dit, mais Dieu soit béni pour le don qu'il nous a donné. Il faut que j'ai goûté. Est-ce que vous me comprenez Amen. alors? Parce que quand je veux parler des chrétiens, quelqu'un dit, il va sentir, dit, mais c'est mais qui c'est chrétien mais c'est comme, comme il en parle, mais, dit, mais parce que je le connais. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est c'est dire que je parle de quelqu'un que je connais. Et je vais le faire connaître à quelqu'un. Comment voulez-vous que je fasse connaître quelqu'un que moi je ne connais pas Alors ici nous continuons, il dit ceci. Il dit mais, et, et, et comment, donc, c'est quand dit, nous, comment Vous -il ils celui en qui n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui, voilà <rire> Parce que vous vous souvenez quand notre euh, l'apôtre Pierre a été chez Corneille Ah oui, cet homme avait l'assurance sur qu'il entend chez Corneille, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé effectivement Il dit mais Corneille il le voit, il tombe à genoux, il, il veut s'incliner. L'homme lui dit non non lève-toi. Parce que d'abord l'ange du Seigneur a rendu témoignage de cet homme là. Vous vous souvenez non Il dit envoie oh, ce Jopé tu te verras, Simon. On appelle quoi C'est vrai hein eh bien là, fais-le venir et il te dira les paroles par lesquelles toi, tu seras sauvé. Vous vous souvenez non Acte 10, n'est-ce pas Donc, Corneille attendait un homme tout à fait particulier parce que le Dieu du ciel lui a parlé de cet homme-là. Alors si Dieu lui a parlé de lui, c'est que Dieu le connaît et que Dieu lui a donné quelque chose pour lui. Aussi, C'est pour ça que quand qu'on lui a parlé de cela, il était tellement exalté. Pierre lui dit Lève-toi, je suis un homme comme toi. Mais je reconnais une chose quand toute nation, <rire> Dieu ne fait pas ça, mais c'est lui qui laisse, le respecte effectivement. Mais Dieu agit aussi. Et puis il dit Vous connaissez qui qu'il dit Nous avons, nous nous sommes témoins de ce qu'il a. Il parlait maintenant du Seigneur Jésus. Et puis il dit Jésus nous a ordonné. Vous savez dire lui ça bon, Vous me regardez. On lit vite. Et dans euh, acte au chapitre 10, et il dit une chose ici, ah, il dit, il nous a donc ordonné, hein, ça c'est, si, voilà, acte 10, voilà, nous pouvons nous retrouver, ah, verset, verset, 20, verset 10, verset 28, alors il dit, euh, D'abord verset 25 pour que les gens qui nous suivent aussi comprennent aussi ce qu'il a. Lorsque Pierre entra, chez corneille effectivement, qui était, un, entra, corneille qui était allé au devant de lui, tomba donc à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Parce que l'ange lui avait déjà parlé, vous vous souvenez non Vous vous souvenez en conversant avec, donc, il dit, puis, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de s'élier avec un étranger. Vous vous souvenez, maintenant? Quand la nappe est tombée, il dit, mange, je dit au Seigneur, jamais dans ma vie, j'ai jamais mangé une chose pareille. Et puis, ça, bon, il dit, mais, ce que Dieu a déclaré comme pur, il n'égale pas, comme impur. Gloire à Dieu. Il dit, mais, non, vous savez, leur dit-il, qu'un juif, qu'il était défendu un juif, juif lors de s'élier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris, à ne pas regarder, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Que Dieu soit béni, Amen. que Dieu nous aide, frères et sœurs, que nous puissions aussi avoir le même regard. Amen. Quand je regarde mon frère, il est pur. Je regarde ma sœur, il est pur. C'est vrai. Parce que, et cela dit, mais il m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Est-ce que vous comprenez Alors, nous continuons. Alors, il dit ceci, nous, nous étions...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 ta prière a été exaucée et Dieu se souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jopé et fais venir donc Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, croyeur près de la mer et aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de pouvoir venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ah c'est merveilleux que c'est que tout ce que le Seigneur t'a ordonné et nous dire. Voilà comment l'homme réagit. Alors Pierre, ouvrant donc la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Favorisiste, n'est-ce pas? Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé donc la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus qui est le Seigneur de tous. Vous voyez, partout il passait. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du, du diable effectivement car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Et verset 42, et Jésus, pas quelqu'un d'autre, hein? pas l'université, hein? non, pas des gens. Hein? Et Jésus nous a ordonné de quoi De prêcher. Au peuple. Là. Et là, il a dit bien dit que nous sommes témoins, que Dieu te bénisse, nous sommes témoins de ces choses-là. Donc voici un témoin, voici un nom auquel on a envoyé pour prêcher cela. Que l'ange dit à, à on dit mais envoie. Il y avait beaucoup de pharisiens et de du Seigneur, effectivement, autour aussi, même Kaif, qu qu qu effectivement, qui était le souverain sacrificateur. Mais l'ange me dit, mais fais venir le souverain sacrificateur. Ah, effectivement, non, il n'était pas dans la liste. Non, non, non, Caïf n'était pas dans la liste. Il venait son son travail, mais il n'était pas dans la liste. Oui, c'était bien. Un homme inconsidéré. Et voilà que Kaïf qui cherchait toujours de premières places, effectivement, des endroits, quand il vient, il faut s'incliner, effectivement, un homme inconsidéré, quand il vient dans la maison de Corneille, un homme, un chef militaire qui s'incline devant cet homme et tombe par terre et, il reconnaît que, ici, si, c'est vraiment Dieu dans la personne. Oui, monsieur. Et voilà qu'il dit, Jésus donc nous a donc, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a été établi par Dieu, juste de vivants et des morts. Frère, comment tu peux attester une chose dont tu ne connais même pas l'assurance? Mais là, lui, il est sûr et c'est, pour avez dit, mais, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Nous avons vu sa majesté, monsieur. Et, et ah oui. Ah oui. C'est pourquoi, dans Romains au chapitre 10, il nous dit, et comment donc évoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils oh, si n'ont pas entendu donc parler Et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui, frère, c'est vraiment toute une pile. Vous pouvez en trouver sur le marché autant que vous voulez. Euh, au goût de chacun, effectivement, vous en trouverez. Hein, vous les mettrez même à votre taille, à votre niveau. Vous les serrez comme oui, comme un, un vêtement qu'on fait sur mesure. Vous les aurez. Ils ne demandent pas mieux. Hein? Ah non, ils sont là. C'est sûr et certain. Eh ben nous sommes dans le temps. Ce que la Bible dit. Eh oui, mais et, ils auront une foule, foule, foule, foule. de. Euh, y a, y a, et puis il dit, ils se tourneront vers les fables. Donc ce qui veut dire que ces gens-là, ils sont tellement des artistes pour, hein, vous savez, agencer des fabulations dans les choses, effectivement, qui, et on pense, effectivement, que nous, ils connaissent parce qu'il va vous, vous faire sortir des, des, des étymologies grecques mélangées avec, avec hébreu pour vous faire vous épater. Mais tu me le dis en français, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de pouvoir dire qu'en hébreu, ça veut dire, mais je n'ai pas besoin, j'ai besoin simplement des mots simples. Notre Seigneur était un homme simple, avec un langage simple. Alors, je voudrais simplement ces choses. Alors, à ce moment-là, évidemment, vous savez. J'aime notre Dieu. Il a toujours prévenu son peuple, mais que personne ne vous séduise. Parce qu'il sait que, que, Dieu te bénisse, la séduction va venir et qu'elle frappera une fois aussi à ta porte. Et j'aime cela. C'est pour ça que nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Médite ma parole. Et puis il nous dit, il est écrit dans le prophète qu'ils seront tous enseignés des dieux. D'abord nous terminons, ici et nous retournons dans jean 6. Il dit, mais comment croiront ils ensuite nous n'avons pues. pas entendu parler, comment ont-ils parlé s'il si n'y a personne qui... Parce, comment ont-ils, maintenant écoutez bien ici. Ah, ah verset 15, il dit, et comment, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils si ne sont pas... Ah, ah, vous vous souvenez, dans Jérémie, chapitre 23, Dieu te bénisse, il dit, mais ces gens-là, ces prédécteurs-là, ils sont inutiles. Je ne les ai pas envoyés. Ils se sont précipités, il dit, mais s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient entendu ma parole. Vous vous souvenez, c'est écrit Jérémie 23. Et on a une foule comme ça sur le marché. Allez. Ils émissionnent un peu la... la chair des hommes, effectivement. Parce que notre Seigneur a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, c'est Paul qui écrivait, Timothée a dit, je t'en conjure devant Dieu. J'insiste parce que je sais ce qui va se passer. Parce qu'il oui. viendra un temps. Et c'est temps nous le sommes. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Frères et ça... sœurs, il n'y a pas de gens vraiment qui peuvent accepter de pouvoir se conformer, même d'entendre l'évangile. Toujours on discute. Vous savez, le mensonge passe plus facilement. Oui, les catholiques ont, ont bombardé un grand mensonge qui est devenu aujourd'hui comme une vérité. Mais c'est le vrai, parce que vous le savez quand même vous-même. Il <rire> n'est pas rentré dedans, mais la femme qui chevauche la bête. Je pense qu'il y a même quelqu'un qui... Ah oui, je crois que... il ah, y a longtemps... Mon... Ah, je pense à mon frère... Mon... Je pense, je si c'était mon frère ici si Samuel, je suppose, parce que sa question était en anglais comme il est anglophone. Je pense qu'il posait la question en rapport avec les puissances mondiales et comment pour la marque de la bête. Et puis montrer dit mais comment ces gens ils sont ici, comment ils peuvent arriver à pouvoir se retrouver dans ce que et maintenant en rapport avec ces six-là. Ben, sa question, bon, je crois que j'ai eu à pouvoir trouver sa question. Mais j'aurai l'occasion d'y pour répondre. En fait, on se pose la question mais une grande puissance comme les États-Unis, une grande puissance comme ces Mais comment ils peuvent arriver à pouvoir être aussi ramenés dans ce que, que ce soit euh, la femme qui chevauche vous... Mais en fait, c'est vrai, la question, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas lu pour vous poser la question, mais je vais un peu vous éclairer un tout petit peu. Je veux que vous compreniez une chose. Je reviens dans Jean 6, Jean 6 hein Je par là, je surveille aussi les temps pour vous. Je veux que vous compreniez une chose. Les Saintes Écritures. Nous tellement merveilleuses que Dieu est tellement bon qu'il nous a parlé de 70 semaines de Daniel. Vous vous Ah, il est Dieu, il est bon. Nous, nous sommes vraiment reconnaissants pour son amour et sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Alors, il nous ramène effectivement pour pouvoir nous montrer une chose. Quand Daniel, c'est cela qui passait aussi dans notre aujourd'hui. Daniel a vu ses quatre bêtes. Hein? Daniel 7, vous vous souvenez Amen. là qui rassemblait à ses c'est la fête. Et puis il me dit, le quatrième était terrible, nous l'avons lu ici. Amen. Ah, il dit, j'ai désiré connaître effectivement. On dit, le quatrième, terrible, le froyable qu'il y avait dedans. Il dit, mais c'est un, hein, un royaume qui existera sur la terre. Ton empire, c'était un beau empire, non Eh bien, nous y sommes, ça vous le savez déjà. Donc c'est bien cet empire qui existe là, c'est bien l'empire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. L'empire romain, n'est-ce pas vrai Mais vous avez remarqué une chose, effectivement. Que alors qu'on nous parlait dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, pour ce dernier, donc cette, cette dernière bête, effectivement, en la décrivant. Vous voyez Donc la bête, c'est la puissance, non C'est cet empire qui va exister, comme vous le savez, nous y sommes déjà. De toute aujourd'hui, corona ça se passe ici, en Afrique, on a le masque. Alors vous comprenez ça même dans la forêt. Mais je vous ai pas rendu tout le Mais vous savez que, des, comme les Africains veulent vraiment faire à l'excès, il y a une maman qui avait sa fille, et cette fille, effectivement, était asthmatique. Ah, en Afrique. Alors, euh, comme les policiers africains, hein, congolais, hein, ils veulent mieux faire quand ils parce que ça vient de l'oxygène, des, des, ils veulent quand en Ils sont toujours fait toujours tout à l'extrême. La pauvre petite, elle marchait dans, dans, dans, dans la forêt, quand même dans la forêt, il y a quand même du vent, on n'a pas besoin comme nous de building pour dire que bon, les, les virus vont passer La forêt, la forêt, elle avale même les virus. Oui, on vous dit que quand là où il fait chaud, les virus ne résistent pas. C'est pour ça que, quand on dit que je sens le combat, j'ai dit, mais prenez, hein, vous nous dites, inhaler la vapeur. Avec le feuille, on m'a dit, il y avait un qui m'a dit, monsieur, quand ça va diminuer, prenez le feuille. Moi, je dis, mais je n'ai pas de je ici en Europe. Il dit, hé, hey, non, pas de problème. Prenez même le feuille. Qu'est-ce qu'elle l'arbre vous avez chez vous Je dis, moi, j'ai un pommier. Prenez plus de pommier. <rire> j'ai dit, mais les pommiers chez nous, on pas. Il c'est pas un problème. Est-ce que les pommes sont comestibles Il dit, oui, tout ce qu'on est comestible, on peut inhaler. J'ai dit, pas de problème. Apportez-moi le feuille pour inhaler. aller enfin, fait bon. Parce que pourquoi Ça fait la vapeur. C'est simple, mais ça guérit. On n'a pas besoin de tchoum, tchoum, tchoum. C'est naturel dans la nature. Les choses que Dieu a données, tout dans la nature. Eh ben, profitons. Et pompons, pas de problème. Et là, c'est sans, sans problème. C'est pas qu'il y a des effets secondaires. Hein. Non, naturel. Les poumons se purifient tout seuls avec la, la vapeur. J'ai eu notre soeur Christine là, l'Indonésienne. Elle est toujours attachée à nous ici. Elle m'envoie un message, j'ai dit, prie pour ma fille, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a dit ah, elle, elle dit qu'elle a des courbatures. J'ai dit, quoi encore Elle perd l'ego. J'ai dit, ouh Attends. J'ai dit, j'ai pris, elle me dit, tu as des feuilles. J'ai dit, cherche les feuilles. Dis, tu as une couverture, j'ai dit, Elle me met là sous la couverture, mets les feuilles fait bouillir à 100 degrés. Mais fais attention. <rire> Et <rire> oui, frère. <rire> Dieu, notre Seigneur, nous aide et, et, et, et nous montre. Et c'est vrai, frère et sœur, on ne s'en rend pas compte, mais le Seigneur nous donne des, des choses qui sont tellement, parce que dans nature, Dieu a donné tout, en fait. Mais c'est nous qui, d'une manière ou d'une autre, on, on méprise, effectivement, on dit, ah, ça vient. Non, non, non, non. C'est quand on prend des choses tout à fait naturelles, on n'a pas de problème, en fait. Parce que, en réalité, frère et sœur, pensez-vous que Dieu n'a pas été sage? Je ne suis pas docteur, moi, en médecine. Vous avez des infirmières, comme notre sœur, effectivement, Rebecca dans le fond, et puis et d'autres qui sont ici. Vous avez fait tout ça. Nous avons même des docteurs en médecine ici. Bon, même en informatique, vous savez ça. Et Dieu, et c'est important, vous comprenez, c'est sérieux. Dieu qui nous a créés, pensez-vous qu'il n'avait pas pensé bon, L'humanité ne se trouve pas dans le corps de quelqu'un mais c'est bien sûr, mais oui, l'humanité en fait, le, votre corps, a des, quand même ce qu'on appelle des défenses à l'intérieur. C'est votre corps à vous ici, s'il vous plaît, qui combat lui-même les virus. Mais les médicaments et des dents, ça veut dire que votre, votre corps, les, les, les, les anticorps qui créent effectivement, parce que quand un virus vient vous attaquer, effectivement, il vient vous attraper dans ce corps ici, non Donc Dieu a quand même prévu quand même des unités à l'intérieur. Chaque virus. Vous savez combien les virus nous on ramasse ici Parce que je oh, on va être contaminé. tout le temps vous êtes contaminé. Oh, je me mets dans ce chemin. Mais si on, tu, tu, sais, tu sais que quand c'est. Enfin, je vais parler longtemps. Vous savez que, parce que les gens doivent vous dire aussi, hein. avant que vous sachiez qu'effectivement que le corona était ici, vous étiez là-coronné déjà si, non c'est sérieux frère si on testait tout le monde, tout le monde est positif je ne m'approche pas de lui parce qu'il est positif tu as, tu as été déjà positif, vous te rendre compte mais oui, tous, tout le monde est passé par la positivité de Corona et puis on passe, Dieu nous éminise Amen, Amen. Oui. Mais Oui. ils ne vous disent pas vraiment, mais oui bien sûr que oui Hein quand, vous, quand on puisse plus que. Bon, vous dire, messieurs, moi je suis un petit, je donne sympa, hein, petite connaissance, comme ça dit, mais puisque vous vous enfermez et vous vous cabanotez, vous êtes en train d'affaiblir vos ici. Euh, les infirmières sont là, comme les infirmières Lise et nous autres, vous connaissez bien, je ne suis pas infirmier, mais quand même. Ouf, vous connaissez. Tu expires, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires, tu, expires, tu expires. Pendant toute une journée, demandez à votre seul qui est professeur avec des élèves. Et puis elle commence je dis, je dis, il a à voir. Qu'est-ce qu'il y a, seulement Je ne sais plus très bien. Mais c'est normal. Tu as trop parlé, mon oxydé est rentré. Et puis tu dis, oh, oh, j'ai la tête comme ça, prie pour moi. Je dis, pourquoi encore dans ma tête? Mais la tête fait mal. Je dis, c'est normal. Tu te tu, tues, toi-même. Il faut te désintoxiquer. Que Dieu, notre Dieu, nous soutienne. C'est nécessaire, frères et sœurs. C'est pour ça, vous ne devez pas avoir peur au Non, non, je ne dis pas, vous comprenez, j'ai toujours dit distanciation. Non, non, Moi, je suis, prêt. <rire> Que Dieu nous aide, et travaille. enfin bon, bref, nous connaissons ce que nous nous, nous, nous avons toujours dit, effectivement, rendons à César ce qui est à, qu et à Dieu ce qui est à, nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, nous, nous, nous, nous réalisons qu'effectivement, que c'est quand même quelque chose de tellement si important pour nous, comme l'Écriture le fait savoir, puis nous allons terminer, prier par, par cela aussi, en disant, voilà, que, il est absolument nécessaire que nous recevions les choses qui nous sont donc nécessaires. C'est-à-dire que nous puissions entendre, effectivement, aussi ce qui vient du Seigneur notre Dieu. Parce que, si nous n'avons pas cette expérience avec le Seigneur, comment pouvons-nous aider ceux qui ont vraiment soif et besoin de Dieu pour arriver à pouvoir atteindre effectivement à l'endroit qu'il faut Frère et sœur, ce pas possible. Non. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux vont tomber dans un trou. Ça, c'est la vérité 100%. Mais quand même, tu dois confier quand même ton âme, ta destination. Il faut quand même poser la question. Et Dieu te bénisse. Bon, moi, je vais aller au ciel. Pourtant, bon, tu dis, moi, je connais les chemins. Dis-moi, tu l'as déjà, comment tu connais L'as-tu déjà emprunté ah, Non, parce que je cherche le chemin. Alors, tu dis que tu connais les chemins, montre-moi le chemin. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Parce que moi, je veux me confier à toi, ma destinée. Tu dois avoir la certitude qu'il est vraiment avec toi. Tu vas m'amener au bon port. Vous avez remarqué que l'ange a bien cité les noms de Pierre. Il n'a pas parlé de Caïphe. Hein? Parce que Pierre connaissait le chemin. Oui. Il connaissait le chemin. Et puis c'est cet homme-là. Nous allons nous arrêter. temps ici, Cet homme-là, c'est à lui. Que Dieu soit béni Que le Seigneur a dit Je te donnerai Amen. Les clés de quoi Mais du royaume. Donc il connaissait le chemin Gloire à Dieu Parce qu'il pourra dire J'étais avec lui Il a dit Je suis le chemin Amen. Moi je ne suis pas le chemin Mais lui il est le chemin Et je suis le chemin Amen. Les venants frères Je regardais au loin de la nuit, viens mon grand la maison une côte de la